Bonjour à tous, on est dans un magnifique cadre aujourd'hui, le Palais de la Bourse, alors quand je dis, ouais, cadre, cadre, c'est pas, pas les cadres ceux-là, mais, mais c'est joli, franchement, c'est pas tous les jours qu'on a l'habitude de, de, de, de parler dans ce type de salle. Donc oui, on va parler un petit peu de Core Web Vitals et de, de la visite qu'on a en ligne, mais avant, j'ai une petite question en fait, j'aimerais vous savoir pour vous qu'est-ce que c'est que le, le SEO Est-ce que quelqu'un peut me répondre à une idée de ce que c'est que le SEO Quelqu'un Non, mais c'est vrai que c'est pas un thème facile, même chez les référenceurs. Et, mais je, je, je vous ai chopé une, une définition de, du propre, de la propre web de Google qui nous dit lui-même, eh c'est en vous assurant que les moteurs de recherche peuvent trouver et comprendre automatiquement votre contenu, eh c'est comme ça que vous améliorez euh, le, la visibilité de votre site web pour des le, recherches pertinentes. C'est ça qu'on appelle le SEO. Donc si vous, euh, le jour, c'est que vous avez, vous posez la question, qu'est-ce que c'est que le SEO C'est la visibilité en ligne. Et donc les professionnels. Euh, les professionnels SEO doivent, euh, doivent donc améliorer donc, la visibilité de leur site web dans le moteur de recherche. Ah, mais alors du coup, on se pose la question. Il faudrait connaître euh, les critères SEO. Et est-ce que euh, les Core Web Vitals en sont-ils Bon, eh bien, pas de spoil, on verra bien. Alors, les, euh, les core, web, core Web Vitals, qu'est-ce que c'est, Casaco Eh bien, en fait, ce sont euh, trois... Bon, on a parlé toute, toute la matinée, hein, je vais vous le faire rapidement, mais ce sont trois critères pour mesurer l'expérience d'utilisateur d'une page euh, euh, d'une page, et Google se concentre bah, ici sur les questions de performance technique. Hein. Vous êtes tous des meilleurs performeurs que, que moi, sûrement. Donc, je, je compterai sur vous pour répondre à certaines questions après, peut-être. Et euh, l'idée est de pouvoir comparer, bah, justement, l'expérience utilisateur entre différents sites et dans le temps. C'est ça l'idée. Pour ce que tu mesures pas, et bah, tu ne peux jamais l'améliorer. Donc, euh, autant le mesurer. Alors, on a le, on a le LCP. Alors, le LCP... Au début, moi, j'ai dit, euh, je me suis dit, ben, bah, écoute, ça doit être la chaîne parlementaire, mais eh non, pas du tout. C'est euh, l'ardiaque euh, contentful euh, paint, et en fait, euh, pour c'est ben, simplement euh, la mesure du temps que s'écoule avant que le contenu euh, principal du, euh, du site web apparaisse à l'utilisateur dans, dans le navigateur. Alors, alors que dans le passé, eh écoutez, ce qu'on faisait, c'est comme euh, ben, l'attention était portée euh, sur la première apparition du contenu, c'est-à-dire le first contentful paint. Et bon, elle a évolué. Elle a évolué. Dans le, euh, elle a évolué maintenant, ça mesure des, euh, le, le, le temps nécessaire pour que le contenu principal apparaisse euh, euh, entre la demande de, de la page et l'apparition du contenu principal dans le navigateur. Bref. Euh, donc, que, que, comment on le mesure ça Qu'est-ce qui nous dit Google Vous avez, vous avez d'ailleurs le le lien hein, de, des sources c'est bon si, as fait, si, as fait, si ta web se charge à moins de 2 de, secondes et demi tu as besoin d'amélioration si euh, elle, se, elle fait jusqu'à 4 secondes et puis elle est pauvre si elle fait euh, plus de 4 secondes bon ensuite on va, on va voir euh, donc, ouais, par exemple ici c'est un exemple que nous donne Google aussi hein. c'est euh, comme, euh, comme dans toutes les images ici, dans cet exemple on voit que tout, euh, toutes les images individuelles ben, sont plus petites que le, que le, que le paragraphe. Hein. Et euh, donc, euh, ben, celui-ci, en fait, il reste, ça, ça reste l'élément le, euh, le plus grand tout au long du processus de chargement. C'est ce qu'on va, euh, va prendre en compte dans le, de, dans le LCP. Ensuite, on a le, le feed. Et le feed, euh, non, euh, ce n'est pas non plus le, euh, ben, le prénom du d'une radio mais c'est pour euh, feed-first-input-delay. Alors là, c'est un peu un peu différent en fait. Il s'agit de mesurer la vitesse à laquelle ben, l'utilisateur peut interagir avec la page. lorsqu'une page ben, est chargée, les utilisateurs, ben, ils veulent généralement euh, interagir avec elle. Alors, qu'on parle quoi d'interaction, on parle euh, de remplir un formulaire, de zoomer sur des images, ou simplement ben, cliquer sur un lien, quoi. Et en fait, il le délai entre de la première interaction, eh, ben, les, les mesu... enfin, il va mesurer la rapidité avec avec laquelle cela fonctionne. Bon, enfin, plus précisément, euh, c'est le délai entre l'interaction et le, et le moment euh, où le navigateur réagit à cette interaction. Là, ici, on va avoir, euh, c'est les mesures pour, pour savoir si c'est bon, améliorable, ou, euh, ou si c'est euh, vraiment nul. Eh bien, on va avoir moins d'une seconde pour le... de 0,1 seconde pour le... si c'est bon, améliorable de 0,1 à 3, et pauvre de... Euh, de à plus de 0,3 secondes. Bon, allez. Et ensuite, on va avoir ben, le, le CLS. Alors non, euh, ce n'est pas, euh, pas modèle d'une marque de voiture de, national, de la même nationalité que Cistrix, mais ça veut dire effectivement, vous le savez, euh, cumulative layout euh, shift. Alors, ouais, c'est bon, on le voit. Euh, la mesure, or, la mesure de, ben, de, la, de la stabilité visuelle d'une page web. Euh, en, en gros, c'est ça qu'on va mesurer, et euh, parce qu'on a tous, on a tous un jour été un peu embêtés avec ce type de d'animation ben où c'est que, ben, le, le, en fait, ça, le temps de charge, le temps de chargement fait qu'on ben, ne on voulait pas a été pris en compte, a été différé, et pardon. Et donc du coup, c'est un peu embêtant. Euh, là aussi, on a, donc on a, on, on a quoi ben, On a des, des performances qui sont mesurés en secondes. Et euh, voilà, pour le résumé, en gros, euh, ce, qui, euh, ce il faut atteindre à moins de 2,5 pour le LCP, euh, le de moins de 100 millisecondes, et le CLS euh, en dessous de 0,25. Euh, ouais, de Alors, euh, nous, on a, nous, en fait, on a cette enfin, euh, nous, tout le monde, a, euh, on a cette information depuis juillet 2020. Euh, Google, il, à ce moment-là, Google nous incite ben, à, aller, à aller travailler les, les scores vitals. et bon ben, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, chez, chez Systrix? eh bien on va le mesurer on utilise le processus euh, LightHouse le même chose que, que chez, euh, que chez euh, avec Google pour le mesurer et puis deuxième ben, euh, on se prend on va on va ensuite euh, on prend un échantillon, en fait, si tu veux, de 18,5 de 18, millions de domaines. C'est un petit échantillon, vraiment, c'est un échantillon, c'est très petit. On le prend sur des sites du monde entier et on mesure ben, les corolles vitals. Et alors, bon, ah, c'est dommage, c'est petit, mais on s'aperçoit qu'en Chine et en Corée du Sud, par exemple, on a 82% de tous les sites web qui répondent aux attentes de Google en matière de performance. Alors qu'en bon, ben, France, on n'est pas encore là. En tout cas, en 2020. Euh, bien. Si vous voulez plus de détails, il euh, y a un article là qui parle de ça, et puis ce qu'on mesure même les CM, les c, euh, quel est le CMS le plus rapide, euh, etc. Donc, euh, en fait, euh, si vous avez des cœurs de la curiosité, euh, n'hésitez pas. Euh, bah, allez. Et puis, soudain, en fait, comme, euh, bah, Google, quand Google fait une recommandation dans le monde des SEO français, je précise, euh, eh bien, il euh, y, euh, y a très peu d'éditeurs ou de webmasters qui, euh, qui, se mettent, euh, qui se mettent à travailler ces, euh, ces recommandation et donc euh, soudain, eh ben, en novembre 2020, eh ben, Google annonce carrément qu'il va utiliser les courroies vitales comme facteur de ranking et ça, est, et en fait, à, à gauche on a un petit peu la réaction des, des SEO français hein, ils, sont, ils sont plutôt sceptiques hein. et euh, donc, euh, avec, on a en ce moment là, six mois d'avance euh, bah, ça, ça peut être une éternité hein, mais en fait, en fonction de la taille et de la complexité du site, eh ben, ça peut être ça peut s'avérer euh, très peu de temps pour se préparer. Et du coup, d'après vous, la, ça a été la ruée vers l'optimisation des performances web non, non, pas du tout. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Google dit, bon, allez, on s'énerve un peu, on, met du, on tape du poing sur la table. Et euh, il nous sort euh, une, autre, une autre annonce. En juin 2021, donc cette année, Google annonce qu'il a commencé à développer, à, dé, à, dé, à déployer la mise à jour de la page expérience. Alors, euh, ce qui, en fait, il a la page expérience, ça comprend les cores vitals, mais pas que. Euh, et que, il nous dit que ça terminera fin août. Euh, le truc, c'est que, euh, en fait, au même moment, et le problème, c'est qu'il y a déjà d'autres euh, cores, euh, core, euh, il y a une autre core update euh, sur du spam, sur de, sur qui en cours encore update. Euh, et bref, euh, du coup, c'est un peu difficile à isoler, sauf que. Euh, ben on, va y, on, va y, on va y venir. Mais bon, bref, en gros, euh, pour quand même se concentrer sur ce que c'est que la page experience, euh, que, que, nous dit que, que, que nous devons, nous référenceurs et euh, éditeurs de sites, améliorer, eh bien, en fait, il n'y a pas que les Core Vita 7, le HTTPS, c'est-à-dire les sites cryptés, en gros, euh, le Safe Browsing, c'est-à-dire. Euh, euh, la base la base de données euh, avec des sites euh, enfin en fait si vous êtes à Google qui est une base de données avec des sites piratés et euh, sites de phishing et, et compagnie et puis en plus euh, bon vous vous le savez hein, vous êtes dans la tech vous le savez on est en époque de euh, de first mobile index hein, c'est à dire que allez, Google va d'abord euh, euh, va d'abord euh, euh, crawler les, les, euh, les sites avec son, avec son robot en euh, version euh, mobile. Donc euh, tout, le monde, tout le monde, ne le sait pas, hein, dans notre, chez nous, enfin, dans, la, dans la communauté SO. Le, en plus, donc, ensuite euh, donc, euh, on a les interticelles. Bon, les interticelles, c'est pour, pour, en fait, pour éviter de détourner l'attention. La si le mec il est venu pour acheter des bagnoles et tu vends des crèmes de jour, bon, parce que tu as une pop-up d'annonceur qui vient là, bon, c'est ça en gros, le Donc, Et puis enfin, tu as, le, as le, les, les coros vitals. Donc en fait, si tu veux, à ce moment-là, on, supp, on suppose que... Euh, on, en fait, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer les courbes vitales euh, sur, la, sur la visibilité, euh, de, de, de visiter les sites web euh, euh, sur Google. Donc, euh, les valeurs, ce qu'on va faire, c'est que l'étude va partir du 15, du, du, 15, du 15 juin 2021, et on le terminera le 31 août, euh, août, puisque c'est l'époque qu'on nous dit Google. On part sur un indice de visibilité de sang sur euh, pour on indice, indice on indice on va dire un moyen quoi c'est pour poser une base parce qu'en en fait à quoi on s'attend ben, on s'attend à ce que si tu prends euh, oui parce que et on va lui on va l'évaluer tous les jours en fait et on prend un échantillon ouais, d'une de quelques milliers de sites quoi à peine enfin de 46 000, mais, si, mais on les choisit euh, euh, ce sont des sites qui, euh, qui ont un peu de visibilité déjà, au moins 0,1 point selon, euh, selon Cistrix, et qui, ensuite, euh, ben, euh, ne répondent pas aux attentes de euh, Google en matière de courbe digitale. Alors, euh, nous, on s'attend à quoi eh bien, Que les sites de notre échantillon de notre eh ils baissent, quoi. Tu vois, tu vois, côté de la courbe, tu vas voir que as la courbe euh, qui est sur 100 ben, ben, qu'elle que, que se casse la figure, si as Google qui te dit Punaise, les courbes vitales c'est important si tu ne respectes pas, tu vas te casser la figure tu vas avoir moins de présence euh, moins de visibilité en ligne et nous ce qu'on s'attend c'est que cette courbe ça aille vers le bas quoi. et puis en fait, euh, ben non euh, donc c'est le premier truc en fait, pas, de, pas de base dans les pages de, de Google depuis la mise à jour sur euh, l'ensemble des, des sites web euh, qui, qui répondent pas donc, assez aux exigences de Google et, euh, et au contraire, même si tu regardes bien, l'indice a très légèrement euh, progressé depuis les 100 points in initiaux, il en a 100 un peu plus au, au, au 15 juillet. Il y a de quoi être un peu dubitatif. Hein. tu te dis, non, mais attends, il nous prend pour des abrutis, et il dit qu'il le met en place, et, et quand tu prends des, un échantillon de sites qui ne respectent pas, en fait, au contraire, même si il progresse, c'est bon, quoi, merci, quoi. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que durant cette période, euh, ben, on, va, on constate que les, que les domaines qui ont une moyenne, euh, qu on, qui ont en moyenne tous ben, fait progresser leur visibilité. Enfin, on, regarde, on prend que tous les domaines en, en moyenne. Si tu prends ceux qui ont perdu, ceux qui ont euh, gagné en visibilité, ben, ils ont, la moyenne, c'est qu'ils ont tous gagné euh, 2,7 pour Alors pourquoi et eh bien là, c'est que bon, on n'a pas de chance cette sorte de période-là. En fait, euh, tu as de très gros domaines qui ont perdu eh bien, euh, leur visibilité. Et en fait, ça, ça a été bénéficiaire pour de nombreux très petits domaines, hein, parce qu'en fait, Google, c'est comment ça se passe C'est un jeu de vases communicants. Hein. as 10 places. Celui qui perd, il fait monter celui qui gagne. Bon, euh, donc c'est pour. Et là, ce qui s'est passé, c'est que de très gros sites ont perdu leur place et des milliers de petits ont pris, ont pris la leur. Donc. Euh, et donc Alors du coup, vu qu'on a une, une, euh, une moyenne, on va, on va, on va, on va prendre les, la moyenne de ceux qui, ont, euh, ben, qui sont au-dessus de la moyenne et ceux qui sont au-dessous de cette moyenne-là. Et donc la différence, elle n'est pas, pas spectaculaire. Vous pouvez clairement voir que, que, que les domaines qui répondent à toutes les valeurs des, des corps digitales des sont... Euh, ben, euh, sont, euh, se, se classent classe mieux quoi en gros quelque sorte euh, mais bon c'est pas c'est pas terrible c'est pas c'est pas terrible non c'est pas terrible non plus et cela en fait signifie que euh, tous les domaines ouais, tous les do, tous les domaines ont 2,7% de visibilité en plus à la fin de la de la mise à jour euh, qu'au début qu au, euh, qu au début les domaines les domaines qui répondent à toutes les, à les exigences euh, des corps digitales ben, de base ont euh, une augmentation de 3,7%. Alors, cette augmentation euh, d'un point, point de pourcentage, en fait, elle équivaut à une différence de 37%. Et on, va, on, on, va le, on va le voir en fait, juste après. Voilà, ça, donc là, c est, c est, comme je te disais, on prend, donc on a la moyenne en bleu, là, pour le fil, ce fil conducteur, on a pris les meilleurs domaines, euh, on a pris la visibilité des meilleurs, des meilleurs, de, des meilleurs domaines, c'est la sous ligne verte, et puis en rouge donc, euh, ceux qui n'ont pas travaillé euh, leur corps, qui n'ont pas travaillé, qui ont pas progressé dans leur, dans leur, dans leur corps web digital Et donc, euh, donc. Euh, alors, en fait, qui ne répondent pas à au moins si, à une des trois valeurs des corps web vitals. C'est-à-dire que en fait, la déviation par rapport à la moyenne en fait, elle est encore plus prononcée. As les, en fait, as les domaines qui ne satisfont pas ben, au moins à un des cours vitals sont généralement euh, bien moins visibles qu en surf, que, ben, que, les, que les domaines comparés depuis, depuis la mise à jour. Et là, bon, ce que, comme je disais, sur la période, on n'a pas trop de chance parce qu'il y a une coïncidence intéressante qui se produit Hein, donc en raison de la distribution de la visibilité euh, que parlé, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure hein, sur les des, des gros domaines sur les, vers les petits tu as les, euh, en fait tu as, as les domaines qui ne répondent pas aux exigences des corridors vitels qui ne sont, en fait, ils sont pas plus mauvais à la fin de la mise à jour qu'au début hein, tu, vois, tu, tu regardes les, euh, les plus mauvais de l'échantillon de de des plus mauvais tu vois la courbe rouge, ils s'en sortent mieux même c'est hallucinant enfin, c est, c est bon, mais c'est comme ça c'est parce que les autres gros ont perdu euh, et euh, donc euh, en fait, l'indice de, ouais, de visibilité de ces domaines, en fait, il est exactement euh, de ça lors, lors du début euh, à la fin. Quoi Autre point euh, qu'il faut signaler, parce que c'est que la corrélation. En fait, ça ne signifie pas bien, évidemment, vous le savez, la, la, la causalité. Il est donc en fait possible que, en théorie, ben, ces, euh, ces changements puissent également être attribués à, à d'autres choses. Hein. Mais en tout cas, quand cordes vitales, on mesure les corps vitales, on peut affirmer ça sur, sur cette période-là. Donc, euh, conclusion. Pour, pour mieux, mieux ranquer, je suppose en fait analyser euh, l'intention de, de recherche, d'une part, certes. Et, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'expérience. La page expérience sur la, les courbes vitales, mais les autres facteurs sur la, euh, aussi, mais sur les cordes vitales en particulier, ben, elle a une influence qu'on peut qu'on peut mesurer sur les, les résultats dans Google. Alors, les domaines, quand on regarde entre les domaines les domaines de ben, ils sont classés 3,7 points de pourcentage de moins que que les domaines rapides. Si on revient si on revient euh, sur cette courbe là, tu vois que si tu as travaillé tes courbes vitals et si tu ne les as pas travaillées, tu vois, la, la, la différence entre le, le, la, roquette, la, la courbe rouge et la courbe verte, eh bien on va il eh, y a une grosse différence. Et si tu es sur si tu sur des requêtes à, à très concurrentielles, eh ce sont euh, cette, toutes ces petites différences qui vont faire que tu vas mieux ou même bien ranquer. Euh, en fait, moi j'explique je des fois le SEO, que je dis, écoute, le SEO c'est comme un verre d'eau, si tu veux toutes les petites gouttes d'eau que tu vas mettre les cours vitales, tes titres, etc ça va te, au bout d'un moment, ça va te remplir ça va te remplir le verre et, tu, et pour, mais pour avoir remplir le verre il te faut mettre toutes ces gouttes-là et ça, ça en, est, ça en fait partie ça, ça rentre dans l'algorithme euh, et bien voilà, écoutez, si vous avez des, des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez ben, hésite, pas, et ça me ferait plaisir que ben, j'y répondrai. Alors, qui a des questions Ah oui, forcément Bonjour. Et euh, merci. Bonjour. Euh, je voudrais savoir, selon toi, euh, où est-ce qu'il faut mettre le curseur entre euh, cette partie-là à travailler des Core Web alors pas forcément que pour le SEO, comme tu l'as dit, il n'y a pas un impact de fou furieux, mais euh, où est-ce que tu mets le curseur en mode, euh, tu vois, tu prends un site qui a un certain niveau de perf, où est-ce que tu dis, voilà, jusque-là, il faut, faut le travailler, et puis là, vous êtes déjà assez bon, euh, priorisez non. pas forcément ça. D'accord. Alors, euh, j'ai envie de te répondre avec une métaphore, si tu me le permets. C'est un peu... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de, de faire de la cuisine. Ça vous est arrivé, de faire une pizza, non Eh bien, si, tiens, on va faire une pizza ou je ne sais pas, certains... Euh, plat, et tu vas avoir, tu veux dire oh, tiens, je vais faire une pizza, mais toi, par exemple, pour, pour la pizza, tu aimes la masse, la masse qui soit fine, moi je la masse qui soit plus, plus épaisse, euh, tu, aimes, tu préfères euh, de la sauce, beaucoup de la sauce tomate ou peut-être de la sauce blanche, je ne sais pas. Mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que au fin, au, à la fin, tu vas dire, oh, j'ai mangé une pizza, non Et bien pour le so c'est un peu pareil. C'est toi qui cho choisis la proportion de tes ingrédients, lesquels tu veux mettre à l'intérieur, mais tu sais qu'à la fin, tu dois sortir une pizza. Et bien, donc, pour les l'éco-régétal, c'est un peu pareil. C'est euh, toi qui décides si c'est le critère le plus important. Tu dis voilà, je veux de la sauce tomate de, de grande qualité parce que pour moi, c'est super important à mettre ça sur ma pizza. Et euh, je veux que ça soit la première saveur qui soit, qui soit, qui soit, qui soit perçue. Alors que d'autres vont dire, oh, tiens, peut-être, euh, on a les personnes qui sont à gauche. Je dis non, non, c le plus important, c'est la masse, c'est la, la pâte. Hein. C'est pas, pas la saveur. De... Comment Ah non que les SEO disent toujours ça dépend ah non à quel niveau tu mettrais ton curseur à quel niveau je mettrais le curseur écoute c'est le il n'y a pas que ça écoute je Et ouais, mais il y a tellement de critères, tu sais, euh, ça va être par exemple... Euh, le, et le contenu C'est quoi le contenu Il vaut mieux un site rapide avec pas de contenu ou un bon contenu, un site un peu plus lent C'est quoi la réponse <rire> Donc, ça, ça, ça dépend de la CERP, enfin, de la page de résultats de recherche. Tout est tout est important. C'est une question de toi comme cuisinier, qu'est-ce que tu veux faire Quelle est, qu est ta recette Si, si. Euh, et euh, on, a, on reprend des dépêches AFP, donc c'est le même contenu, en fait, quand elles ne sont pas euh, bâtonnées, euh, commentées. À contenu égal, clairement, là, le, le Core Web Vitals, il va être super important. Quoi. Sur mm -hmm. ce type d'article-là, pour nous, c'est capital. Quoi. Après, sur un truc où on a une grosse plus-value au niveau de notre contenu, de notre popularité, bon, bah, là, ce n'est pas, pas les Core Web Vitals qui vont faire la différence, mais... Euh... Voilà, mais au bout ça reste quand même un, un truc très important. Quoi. Exactement, exactement. C'est d'ailleurs là, c'est avoir un, un, le meilleur four possible qui va te produire pour ta pizza. Si tu as les mêmes ingrédients complètement, c'est celui qui va chauffer le plus vite pour que tu puisses faire le plus de... Enfin, tu tu m'as compris. Quelqu'un d'autre veut intervenir ou a une question c'est pas grave. Chez Systrix? T'as un hack Oui, oh, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein. y de hacks et tu vois, tu m'écris et puis je te. je, je, je, je t'en passe quelques-uns. Donc, ce qu'il faut, ce ce qu faut retenir, et d'ailleurs, aujourd'hui, on a tous... Euh, alors moi, j'ai une agence à Barcelone, en fait. Hein, euh, j'ai des bo de boîtes euh, espagnoles à vendre en France et des boîtes françaises à vendre, à vendre en Espagne. Et euh, en fait, on a tous des clients sur lesquels on leur dit, écoute, aujourd'hui, si tu as un niveau, de, un niveau égal de, de, de contenu, ben, un petit peu comme tu disais, c'est combien d'un prénom euh, Raphaël. Raphaël, c'est effectivement. Qu'est-ce que c'est qui va faire la différence Ça va être, ça peut être ton, ton EAT, non Le, Ton niveau d'expertise, de autorité ou confiance. Ça peut être la rapidité de chargement de ton site. Ça peut être il y en a plein, il y en a plein de trucs. Et euh, donc euh, voilà. Donc en fait, c'est une, une, une très bonne opportunité pour nous de pouvoir leur vendre un service de plus, quelque part. Euh, bon, mais on a tout fait, tu as, as des liens, tu as du contenu, tu vois, de, as tout, tout ça, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire d'autre Bingo, euh, le, ça marche, il y a un impact sur le SEO, le, la performance. Et vous, et vous, qui avez un, perfil, un profil technique, c'est génial. Dis, en plus d'avoir un site qui est mieux, putain, ça, ça va générer du cash pour la boîte. Allons-y, quoi. Bon, bah, écoutez, merci à tous. Merci, Nicolas. Super.